Eh hey bien salut les gens, c'est tout le monde, c'est XOC et moi j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous allez faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo une news. Alors j'ai fait, fait un petit fond d'écran de gameplay, je sais même pas ce que j'ai mis, c'est un truc au hasard. Bref ce à ID qu'est-ce que c'est C'est un compte de Supercell où vous pouvez jouer à tous vos jeux Supercell sur le même compte, pas besoin de créer plusieurs comptes différents et en plus vous pouvez le garder au même compte et vous pouvez le jouer sur tous les appareils disponibles. Par exemple, si vous êtes sur Android, et que vous, vous allez, vous allez acheter un iPhone ou un iPad, et que vous installez Clash of Clans ou Clash Royale ou Boom Beach, vous voyez, il faut recréer un compte et Game Center et tout. et ben, non. Ça a changé. Maintenant, avec Supercell ID vous pouvez jouer avec le même compte sur plusieurs appareils différents. Par exemple, c'est si sur Android, vous pouvez jouer avec le même le compte que vous avez sur Android, sur iPhone, et, et inversement, iPhone, sur votre compte iPhone, sur Android. Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que sur mon compte Android, j'ai J'aime bien mon compte Android, et sur iPhone je suis que niveau 2, dans iPhone je suis que niveau 43, et je vais le reprendre, c'est ce que j'ai fait, je suis connecté là dessus. Merci d'avoir vous regarder la vidéo, et à plus pour une prochaine nouveauté sur Clash of Clans. Ciao tout le monde